Bonjour, je m'appelle Sarah, mon équipe et moi, on tient à vous présenter notre projet ATSO. ATSO, c'est une application de cartographie pour se déplacer en ville sans souci. Des trottoirs trop hauts, des pavés inégaux ou encore des travaux en cours, nombreux sont les obstacles au déplacement. ATSO permet d'éviter ces obstacles et d'arriver à bonne destination. Notre intelligence artificielle analysera en temps réel les images satellites et créera des trajets adaptés aux besoins de chacun. Que vous soyez en fauteuil roulant, aveugle ou en poussette, ATSO vous aidera à vous déplacer en toute sécurité. La communauté, elle fait vivre notre application grâce à ces signalements d'obstacles. Or, n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous aider et surtout, votez pour nous. Merci